Je rejoins Women in Games pour atteindre le niveau master et rejoindre une équipe semi-pro, si j'ai les moyens et le niveau. J'avais vraiment envie de rejoindre le projet, être coaché pendant 8 mois, rencontrer des acteurs de l'e-sport. Elle meurt d'envie de faire se développer la scène. On est là pour se battre pour la mixité dans l'e-sport et de montrer que les filles peuvent aussi bien jouer que les garçons. C'est vraiment une chance, une vraie chance, et j'ai envie de la saisir et de prouver de coach je